Euh, salut à tous, euh, je suis accompagné de ma cousine Et là, on va aller au Adonis <rire> Non, c'est pas oh, bien, on s'en va au Galerie d'Anjou euh, Faire un petit peu de shopping En achetant rien, parce que j'ai juste 7 dollars Donc euh, on y va en Oh yes. Voilà. C'est laid. Quelque chose pour nettoyer. Ah mes mains sont sales. Ouais parce que... Oh fait. Ça fait. Ça fait. C'est Merci bien. Merci. Mm -hmm. <rire> Passez une bonne nuit. On, On décolle ici. au Urban Planet. Vraiment cool. Euh, là. Ouais, dis-toi, est-ce que t'aimes aimes ça dessus des mains? Non, ça c'est lait. C'est lait, hein? Vraiment laid. Ouais. Vraiment lait. C'est non plus plus beau, mais c'est lait quand même. Ouais, c'est bon, mais c'est lait. Regarde ces ceintures-là. Ça me fait penser à, à mon père, quand il me battait. Non, c'est pas vrai, mon père j'ai jamais battu, là, chez... Mon père, il est très gentil. La seule chose qu'il a battu, c'est genre des mouches. Très cool, merci père de ne pas me battre. Oh! C'est ça, là, regarde. Il n'y a personne de plus beau que moi, on peut se dire. Ouais. J'ai l'air de genre Mario Bros, en vrai, sa moustache. Oh. Oh, les fruits Les fruits c'est bon pour la santé Mangez-en 5 fruits les 5 fruits par jour Oh des casquettes, des casquettes Bénie Par le... Oh shit C'est pas le doux Moi je touche On dirait genre la peau d'un chien Attends tu, tu me respectes c'est juste ce que Sinon, c'est pas être gentil. Donc, euh, oh oui, je vais checker des OD. Oh, de la almost... Oh, c'est le ce Ouais, le Oh, des. Ça, Marjorie, on va la voir avec ça tantôt. Ça, c'est Oh. J'aime trop ça des houdis, ça, ça me fait penser à, à la gang, c'est tout, c'est cool. Bon, je m'en vais voir euh, ma cousine avec son beau houdi, elle est là. Waouh. C'est presque beau comme ça, mais c'est parce qu'en fait, en l'impression. Euh, Marge, son t-shirt. Ah! Ouais. ouais tout l'intérieur. Cool. L'intérieur. C'est chier. Ah, bah ben oui. C'est vrai. Je ne sais même pas pourquoi dire m'en dis une cabine en fait. J'avoue. Mmh. Ce gars-là, il y a de l'avenir. C'est tout ce que j'ai euh, à dire de, de plus. Il faudra aussi que je regarde la caméra. Voilà. Yes. Bon, moi, euh, je décale les c'est vidéo trop. Fortnite bateau. Salut! Tu <rire> es en train d'abonner? Merci. chanceuse, moi j'ai même pas d'argent. c'est dehors. Oui, vrai, mais... On voit Ardennes. Ah moi, en T'aimes beaucoup le Ardennes, Moi, sauceau, so -so, là, je pense qu'il si y a, y a pas... de... Bien sûr. Oh, cool. J'avoue qu'au Ardenne il y a des beaux, des, des beaux lunettes. Je les ouais. ai. Ah, celui Bon. C'est pas trop, trop pour les garçons ici. J'ai peut-être pas ma place. Elle m'en a Tu Ok, c'est bon. Bon, bon. Il fait chaud donc euh, voilà, c'était un petit tour au, à l'avenue des Saveurs, je rigole. Merci d'avoir regardé la vidéo, euh, c'est vraiment cool euh, et euh, passez une bonne journée.